On est de retour à Sarah Farage, et 106.7, à la question métier avec nos invités, Joseph Jacquard et Paul Toff. Paul, peut-être tu m'as expliqué, euh, euh, c'est à qui euh, euh, les, les siroquois? à tu des pêcheurs, des, euh, des bûcherons, des, euh, euh, euh, c'est à qui ce monde-là? Ben, je euh, une cinquantaine de nos ancêtres qui sont dits avoir euh, épousé des autochtones. Et puis, euh, j'ai pu trouver quoi cette de, de définition, hein, quoi ce qu'ils représentait. Puis je les ai mis ici d'une liste manière de manière alphabétique. Bûcheron, charpentier, fabricant de barils, fermier, laboureur, marchand, maçon, pêcheur, puis traite des fourrures. Puis ensuite, les plus distingués, c'est soit des matelots, des navigateurs ou des officiers militaires. Puis là, les vraiment élites, je vais trouver, il y en avait un qui l appelait l'Abraham de l'Acadie, à cause un Godard, un des premiers venus. Des aristocrates, un baron, le baron de Popomkou, un, un chef abenaki. Il était assez reconnu parmi les abenaki, les malécites. Puis ils l'ont fait chef, un chirurgien, un gouverneur, un interprèteur et un témoin dans ces 112. Puis il y en a d'autres qu'on ne pas trouver. On savait seulement que c'était un membre de la communauté métisse. C'était un compagnon de la tour, un premier colon, et même un Amérindien. Il y a même les Amérindiens qui ont venu marier les, les métisses et puis, euh, qui ont devenu les ancêtres. Euh, des Acadiens, ça fait que je pense qu'il y en a 23, là, je pense, ça répondait à la question. Oh oui, certain, certain. Euh, chez vous, là, les coutumes, c'était quoi les coutumes chez vous? Euh, chaque... ben, on, avait des, on avait des coutumes euh, <coughs> qui étaient un peu distinctes en ce que <coughs> on empruntait des Amérindiens. <coughs> Des coutumes comme, nous autres, du poisson sec, hein, du poisson qui est séché, là. On mange ça comme des bonbons, les Ce oh, oui. ben, C'est oui. pas tout le monde qui aime ça de même, mais on aime ça, nous autres. Euh, du poisson fumé, qu'on appelle des poissons boucanés, nous autres, c'est ça qu'on appelle ça. Euh, on aime des palourdes, des moules crutes, qui est un peu différent. Mais je suis sûr qu'on a pris ça des autochtones. <rire> là, il y a les plantes mangeables et les plantes médecinales que nos grands-parents étaient beaucoup familiers avec, qui ont appris sur des autochtones. Mais aujourd'hui, aujourd ça commence à être perdu avec des médecines et ça et, et modernes. Hein? Mais notre association, on, on, on a un un local, un homme qui est beaucoup impliqué dans ces plantes-là. Puis on essaie de revivre ça, pour pour pas perdre ça, pour sûr. D'autres fausses qui sont peut-être considérées beaucoup mangeables par les Agadiens, mais peut-être pas pour les autres, c'est des anguilles et le porc québec Il y a une spécialité... Euh, c'est peut-être plus dans l'histoire orale, mais écoute, on va les mettre ensemble, là. C'est appelé la râpure. Oh, tu as entendu parler de la râpure? Non. OK, la râpure, c'est des patates râpées et puis le jus est enlevé de dedans pour enlever l'amidon. Enfin, c'est ça que c'est qu'on appelle ça qui est en dedans de la patate. Et regardez au dictionnaire, il appelle ça des féculents. Euh, et puis là, c'est mis au four avec une couche de patates, une couche de viande. Ça peut être de la, de la viande de bœuf, ça peut être de la viande de poule, ça peut être du canard, ça peut être du bourg-épic, ça peut être des balades, Et puis une autre couche de patates, et puis c'est mis au four. Et puis, c'est connu dans la Nouvelle-Écosse comme une vraie délicatesse, une vraie délicatesse. Et puis, ça, s'est répandu de mère à sa fille, à la mère, à la mère. Ça est venu à travers des générations. Ça se que la, la, a été empruntée d'un autre culture. Je suis pas juste sûr si c'était allemand ou qu'est-ce que c'était, mais les Acadiens l'ont pris pour eux autres et, euh, c'est, c'est vraiment, euh, transmis par euh. il y a d'autres on a d'autres euh, des exemples des histoires orales hein, qui sont données d'une génération à l'autre <rire> on a pris l'habitude des Micmacs dans les grandes célébrations ils se nomment selon leur père puis leur grand-père, puis leur grand-grand-père puis leur grand-grand-père puis les Acadiens font ça ils se nomment selon leur père, leur grand-père, leur grand-grand-père en disant Ah, non, ma mère, c'est à Edith, à Willy, à François, à Jarvin, à Anselme. On se nomme de même quand on mentionne quelqu'un dans la communauté qu'on ne veut pas tromper avec comment parce qu'il y a trop de comment. Et puis... <coughs> Euh, je pense que a une lignée comme ça et tout. Hein? C'est exact, oui. Yeah. Et puis, euh, moi, moi je peux aller jusqu'à la France. Paul a Edith, à Willy, à François, à Gervais Jean Chrysostome, à François Mozart, à Pierre, à Jean, à Pierre. Ça, c'est moi. Mais on ne se nomme pas comme ça euh, dans la communauté. On va peut-être trois, trois ou quatre générations, puis qu'on se nomme. À la place de mentionner le nom le nom de famille. Mais peut-être la plus grande chose que je voudrais vous parler de notre histoire orale et de nos coutumes, je c'est notre langue acadienne. Dans la langue acadienne, et beaucoup comme au Ouest, ils ont la langue qu'ils appellent le Métif, qui est la langue des, des Métis du Ouest. Les Acadiens ont une langue que dans cette langue-là, il y a à peu près 60 mots dérivés du mi'kmaq et des malécites. Et je peux vous nommer des exemples, si vous voulez, je vais vous en donner. Je vais nommer le nom français et puis je vais vous dire qu'est-ce que c'est que les Acadiens appellent ça. Okay, chez les animaux, euh, le porc-épic, nous autres on dit madouas, c'est dérivé du, du, du mot Mi'kmaq. Une marmotte, nous autres on dit bonhomme couèche. Un raton laveur, nous autres on dit m'asquèche. Les oiseaux, sans blanc, favoriser le hibou. On dit coucou Le huard, on dit cuimou. L'idère, on dit moyac. Les plantes. coches de boulot, on dit machcoui. racines on dit toubi. Les nénuphars, on dit picoji Bâton, on dit une Les poissons, le haram, on des gasparo. Un autre poisson, on dit poulemon. Euh, des objets. Une lance à anguille, un nigog, un attrape-poisson, un nijoggan. Fumé, on dit bougane. Traîneau, on dit tabogane. Ben, ça, je pense que tout le monde utilise ça. Puis du tendon, on n'a pas besoin de thénouin, un ténouine. Ténouine. <coughs> Une favorite, c'est des, des places. Une tourbière, on dit mokok. Non, c'est un pas sûr que je non. Ça, ça vient du Micmac. Ça veut dire voilà, c'est une expression. Mais nous autres, on dit non. Regarde, je vais pas te donner de quoi d'autre. Hein? C'est ce mot-là, non. Ça veut dire « voilà ouais. ». Et euh, ça, c'est un exemple des mots. J'ai écrit une histoire, mais elle est trop longue, qui utilise beaucoup de ces mots-là, dans la, la manière des Acadiens, tu sais. Oh, yeah. oh, oui, oui, oui. Ouais. Ça, euh, ça c'est beaucoup… continue, continue. Oui, c'est beaucoup une des caractéristiques qui nous distingue, et puis moi, je vais à dire que de <coughs> manière comme euh, les métiers du Ouest utilisent le méchif comme une partie de leur identité, moi, je dis que les Acadiens peuvent faire la même chose avec ce langage Non. Ce qui est drôle, c'est <coughs> que j'ai listé pas mal des mots. Ce n'est pas nécessairement dans toutes les communautés que ces mots-là sont exactement utilisés. Il y a des certaines communautés qui ça oubliées oublié ou que les gens ne s'en rappellent plus. Et il y a d'autres endroits que c'est plus. au New Brunswick, il y en a peut-être qui l'utilisent, mais on n'utilise pas ici. Mais ce que je vais mentionner ici, c'est pas mal ça que je suis familier avec. Puis l'autre histoire que je vais écrire, je prends des mots d'ailleurs pour euh, compléter <rire> la langue. Oui. Euh, en parlant des mots, il y a, oui. il y a une autre chose que j'aurais dû dire, oui. car les histoires orales qu'on a apprises des autochtones. Les autochtones, du temps des femmes qui ont leur mot, la menstruation, ils ont un mot mi'kmaq qui veut dire « elle fleurit ». Puis intéressant de savoir que les Acadiens, ils disent « elle a les fleurs ». C'est qu'on a pris ça des Micmac aussi. C'est oh, oh, oh. qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'influence. Plus qu'on sait, hein, dans notre euh, manière de faire, l'amour du bois. <coughs> ça, ça complète pas mal. Est-ce qu'il y, est qu y, <rire> est qu y avait des héros euh, spécifiques, des personnes qui euh, étaient des héros euh, acadiens, métis? Il y en a un spécialement. Euh, ses racines autochtones sont peut-être secondaires, mais il est dit être, j'ai entendu monde dire qu'il était le Louis-Riel de l'Acadie. C'était un homme, Joseph Beausoleil Broussard. Il a tenu à Port-Royal dans 1702. Il a déménagé autour de 1740 euh, sur la frontière de la Nouvelle-Écosse et de New Brunswick, au haut de Woodbury, autour de Moncton, un endroit, une rivière Petitcodiac, un endroit appelé Chapaudy. Alors, justement, avant la déportation, quand -que ça commençait à se montrer une dominance britannique dans l'Acadie, il a voulu, lui, et puis une gang de Micmacs et de Métis et d'Acadiens se mettre ensemble, et puis faire des attaques sur les autorités britanniques <coughs> sont venus plus fréquent c'est euh, comment est-ce qu'on a, escarmouche, je ne pas qu'on appelle ça des attaques, ouais. des raids, ouais. sur les autorités britanniques, sur la mer et sur la terre. Il s'enfuyait dans les bois du New-Brunswick d'aujourd'hui, puis il sortait de là, puis il venait à faire des attaques sur les autorités britanniques, puis il se retournait. Il a fait ça, justement, justement avant la déportation, jusqu'à euh, 1761. C'est un grand bout de temps. Puis là, il, euh, il s'échappait dans les bois, il allait voir la Miramichi, pour se cacher des, des autorités anglaises, puis il sortait de là, puis il venait faire ces attaques. Et euh, il a fait jusqu'à. Il a presque mouru de famine à cause que, quand le, le, le Canada a tombé avec les autorités euh, britanniques, il a n'avait il plus de support qu'il avait auparavant. Ça veut qu'il a été obligé de s'abandonner. Puis ils l'ont emprisonné pour un bout de temps à Windsor, ici, dans le Fort Edward, qu'il appelle, Fort Edward. Puis ensuite, sur l'île, un île dans le Havre de Halifax. Puis il a resté là jusqu'au traité de Paris en 1763. Puis il n'a pas voulu revenir dans l'Acadie, lui. Il a voulu s'échapper, puis il a été à Haïti, à la Saint-Dominique. Il a, il, a, il a pris un navire, puis il s'est rendu là avec 208 personnes. Mais ils n'ont pas resté là à cause de la fièvre jaune qu'il trouvait dans le sud. Ça va qu'il avait attendu qu'il y avait des Français qui s'avaient rendu à la Louisiane. Ça qu'il a pris son monde, une deux centaine, 275, deux je ne suis pas sûr au nom. Puis il s'avaient rendu à la Louisiane lorsqu'il est <coughs> devenu le chef de la milice en Louisiane et il a devenu un grand héros dans la Louisiane mais il n'a pas survécu longtemps parce que je pense qu'il avait de cette fièvre jaune -là et puis il est mort dans 1765 je pense. C'est ça l'histoire de Joseph Beausoleil Broussa. tu nous parler un peu des, des traités d'amitié Ça c'est plus euh, mes affaires. Okay. Pendant que j'étais président de l'association, euh, so, on est venu à un point qu'on a réalisé que on avait besoin de structurer notre petit coin du sud-ouest de Nouvelle-Écosse et se, se mettre sur un plan national. Donc, on a voyagé à Oshawa, on a rencontré le chef de Uh, la Fédération Métis du, du Canada, uh, Robert Pilon, c'est un ami maintenant, hein, et on a signé un, un traité de coopération, d'amitié, et, et on a fait des, des grands amis là. C'est excellent. C'est encore excellent. Uh, on est en contact avec eux. Uh, J'étais là... La première fois quand, oh. comment s'appelle, euh, Pierrette Lheureux a signé un, un traité d'amitié avec le MFC, Fédération Métiers du Canada. Et après qu'elle que ait signé au, au petit déjeuner le même matin, je lui ai demandé pourquoi tu as signé. Et elle m'a dit que c'est la première fois. Un autre organisation là, se lier avec eux sans demander pour de l'argent. Ces gens ne demandent pas pour de l'argent, ils demandent pour notre coopération, ils demandent pour notre amitié, c'est tout. Quelques mois après ça, j'ai voyagé, on a signé le traité avec, avec Robert Pilon et, et cette gang-là. Mm -hmm. Et pour Pierrette l'heureux de Maniwaki, elle a payé mon déjeuner, mon petit déjeuner, donc je dois encore le déjeuner. Et on est amis avec elle et Serge, c'est excellent. C'est une petite histoire. pendant que j'étais là, j'ai rencontré Archie Martin. Archie Martin reste à Rigo, je pense, à Québec, mais il est originaire du Nouveau-Brunswick. Et il me dit, ça, hein, que il aime la, la façon que je parle, mon, mon accent acadien. Okay. Et il dit que la région qui, qui vient de Nouveau-Brunswick, il parle de chiac. Et je dis, qu'est-ce que c'est, Ben, il dit, c'est une petite manière à, à parler. Et je dis, donne-moi un exemple de, de chiac, si je comprends. Okay. Il dit, j'ai attaché la ligne à hard sur la chakamard. <rire> j'ai tout compris. <rire> je comprends tout. Moi, je n'ai pas compris. <rire> <rire> C'est parce que tu es, es Québécois. Non, je pas <rire> Moi, j'ai tout compris. Ah. Et je ne peux pas te dire ce que ça veut dire. Ça fera Tu vas faire la recherche dessus. <rire> ah, <okay. rire> ensuite, il me demandé de dire quelque chose, de pas chez nous. C'est ça qui sera typique de, de par Et j'ai dit, oui, Et ça, ça vient de Port-Royal, de, de Grand-Prix, cette expression. Et l'expression, c'est, les gardiens d'Angla arrivent. Hachimata <laughs> <laughs> a dit, ça c'est bien dit. <laughs> <laughs> <laughs> oui, Donc, uh... On est amis, tu ah, sais, ouais. on fait des, des grands amis. Ouais. Aussi, avec le, le traité de la, méthode, la Fédération Métis du Canada, on est à un grand financier en arrière de l'interveneur à, à l'essai de, de la Cour suprême Daniels. Oui, intervenant. Ça, ouais. Intervenant, on est à un grand financier en arrière de ça. À uh, ce temps-là, je signais des, des chèques de, de 5 000 pièces à la fois. Mm. Ça coûtait 35 000 pièces pour uh, avoir uh, l'avocat Derlune et, et autres là, à faire ça pour nous. Donc, uh, on est un silent partner. On était en arrière des choses, mais beaucoup de finances ont venu d'ici. Oh, oui, oui. Et ça nous, ça nous paye encore très, très bien. C'est quoi, c'est quoi les liens avec euh, l'Institut euh, de décolonisation, métier euh, et inclusion avec euh, euh, Sébastien Mallette et euh, le chef euh, Steven Augustine Oui, euh, on est parti de ce projet. Euh, Sébastien a, a, a eu une, une grande force. Euh, et... On oh, fait une petite partie uh, avec lui et avec uh, Joanne Lawless, uh, ce un autre. Encore, on est on est grands amis avec eux. Et il fait du, du, du beau travail, du beau recherche. Éventuellement, il va avoir, ben ils sont en train de, de, de bâtir un site web. Et je pense à la fin du projet, il va avoir un autre livre uh, de Sébastien. Donc, on est sur des, des conférences de, de téléphone. La dernière, on est à une vingtaine de nous. Ça vient de, de partout dans le Canada. Et, euh, mais quand c'est 20 personnes sur téléphone, il faut que tu, tu gardes ta chance pour en parler Tu parles ouais, quand ouais. tu es demandé. Et de... ouais, ouais, ouais, ouais. <rire> Mais on, on a juste commencé les, les démarches euh, sur ce point. Et ça va très bien. Ouais. On aime ça, de, de travailler avec, euh, avec Sébastien et johan et, et, et tous les autres. Je ne peux pas nous, mais tous les autres. Euh, pendant la dernière conférence du de, téléphone qu'on a eue, j'essaie de, de prendre des notes et il y un monsieur, très souvent, et je comprenais rien. Il ne parle pas anglais. Parle pas, je crois, crois qu'il a, a fait une prière en cri. <rire> Qui est vraiment intéressant. <rire> oui, oui, oui. oui, oui, oui. En tout cas. Je, Donc, bon, on est... arrive à la fin de l'émission, puis euh, pour les métiers, c'est quoi que vous donnerez comme euh, conseil pour le restant des métiers de l'Est? Pour les métiers, ça prend de la patience. Ça, ça prend beaucoup de patience. Et, et j'aimerais de, de mentionner qu'une partie de notre Constitution, euh, je, vais, je vais te lire les deux objectifs de notre Constitution. Et on suit la Constitution de AMS, l'Association des Acadiens Métiers de on suit ça à la lettre. Et objectif numéro 4, faire revivre et promouvoir les relations de respect mutuel, d'amitié et de soutien entre le peuple métier acadien et le peuple mi'kmaq, comme il était autrefois autre avant le contrôle britannique effectif de la gouvernance en Nouvelle-Écosse. Numéro 5, conclure des ententes avec le peuple mi'kmaq afin de nier toute menace, conflit ou concurrence perçue ou réelle associée aux objets de cette société. La société ne souhaite pas repartir les avantages et les droits qui appartiennent au peuple Mi'kmaq. Donc, on ne veut pas faire le tour au Mi'kmaq. Ouais. On ne veut pas faire le tour à n'importe quel autochtone. Ouais. C'est pour ça. Notre association est à base culturelle. Ouais. C'est beau. On cherche pour être reconnu par, par le gouvernement. La Cour suprême nous reconnaît. Oui, oui, oui. Mais le gouvernement mmh. ne reconnaît okay. pas, encore. pas encore. Donc, on oui. travaille pour ça. Oui, oui. Je vous remercie beaucoup là, pour avoir participé à l'émission CRFH 88.1 106.7 à la question métier. Merci beaucoup encore pour avoir participé. Bonjour. Bienvenue. Bien, bien, bien. yeah. N'importe quoi. <rire>